Salut à tous, c'est H Alarm Et bienvenue sur Ocuscopus pour la suite de Dead Space 3. Ça faisait un moment. Et on est déjà tendu, donc euh, on va se calmer direct. Ouais, ouais, parce qu'en fait on a dû refaire la scène d'avant là, qui était un peu euh, chaud, euh, coquin, ou chaud lapin. Peu importe dans quel état vous vous trouvez. Je sais pas ce que ça veut dire ce que je viens de dire. Je sais pas. Ouais, c'était cool. Ah, attention, une énigme coop. Ah ouh. Activé ah. Euh. ah. Je oui, rigole, on... mais je, je... je me souviens plus. Ah oui Oh, c'est dur Ouais. <rire> T'inquiète pas, on est dans le système. Ouais, en fait, faut aller dessus, appuyer sur A, quoi. C'est ça. Là, il y en a deux, il y en a deux, y a, la deux, la deux. Y a la deux. Oh là, mon là, Dieu. Bien joué, bien joué. Oh, c'était pas facile. Oh mon Dieu, il faut remonter au-dessus, là, il faut remonter au-dessus. Hop, technique. Et attention, il a fallu la la Ah oh, putain. J'avais l'impression que c'est tellement nuancé avec la difficulté du jeu. <rire> scène qu'on a dû se retaper avant, putain. Du coup, ça détend, ça, quoi, à limite. Ça. C'est clair, c'est cool qu'ils aient mis des petits moments comme ça. Ah, faut recommencer. Ah non, c'est un établi. Ça tombe bien parce que les balles, c'est pas ce qui court les rues ici. Ouais, bon, bah, pause inventaire. Avec une Vous petite musique regarderez. sympa comme d'habitude. Ouais, ouais, ouais. C'est parti. On est de retour On est de retour les amis, t'as vu Ouais, on a fini là Ils vont se pourquoi on parle comme ça. C'est parce qu'on vient de faire l'amour. Je me demandais pas, moi personnellement. Ah. Moi non plus. Ah des balles là Ah c'est c'est quoi ces conneries <rire> Tu vas devoir mourir C'est <rire> <rire> penser à un truc et je sais plus quoi. Désolé. On dit pas désolé, on dit je suis désolé Je c'est c'est pas, c est, c est pas euh, Il est bon ton taboulet Je ne citerai pas cette pub Ouais c'est trop tard un peu ouais. <rire> Bon bah voilà, je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on aille Bah apparemment ils veulent qu'on finisse la vidéo Waouh C'est bon j'ai ouvert l'ascenseur D'accord c'est par là Vas-y je te suce Je te suce, je te suce, je te suis Je te suis, j'te suis. J'te suis. J'te suis. J'te suis. C'était un consensus. Je <rire> suis consensus gars Oh c'est nul à chier putain. On la coupera au montage celle-là Non. <rire> non C'est moi qui ai choisi. Anna ah, <rire> Et c'est la voix de qui ça Elle est connue cette voix-là. Je crois que qu joue... c'est dans American Horror Story, il me semble aussi. personnage là l'espèce de personnage fantôme d'un enfin il joue dans plein de saisons euh, des personnages différents ah mais ouais le moment là je m'en souviens pas parce qu'on l'a on l'a jamais fait non plus hein non <rire> on l'a pas fait et d'ailleurs euh... ouais il y, y a des bestioles pas encore bah, j'entends mais mais il va y en avoir enfin peut-être <rire> Ah, peut-être bien, oui. Mystère. Ouais, mystère, attention, à mon avis, attends, regarde. Qu'est-ce <rire> ah, t'as pété des bombes Ah, j'ai cassé des trucs, je sais pas c'était quoi. Ah, c'était des explosifs apparemment. Ouais, ça, Qui est se déclencher. Euh. Ça libère euh, des monstres. Ah. tu vois. Ah, y'a y a trop de flash pour moi. Ah, derrière toi! Ah non, non, ton partenaire il va bien! Et moi je suis en train de l'aider là! Je suis en train de l'aider! <rire> ah, tout va bien? Ouais. <rire> oh putain, ça va être dur aussi ça. Et j'espère qu'ils m'ont pas gâché mes balles. Hein. Euh, ça a pété, ça a pété. Ah oui, oui. D'accord. T'as vu comme moi un mec qui est rentré là Oui, qui, qui, qui s'est monté tranquillement, posé, là, il est le gars ouais. Mais alors attends, c'est pas normal parce qu'il est pas censé avoir de monstres tout de suite là C'est quoi ce délire Wow, wow, où ça T'as raison hein... C'est bizarre hein Genre en fait, il y a le monstre qui s'est cassé la gueule de la gouttière et qui a fait putain de merde, merde, merde C'est pas ce moment oh, c'est je... pas le moment-là que je vais arriver, merde, putain, putain T'as foiré ta scène, Michel <rire> Merde, je savais pas Mais t'inquiète, je remonte, je remonte <rire> J'ai glissé, bordel ah, Oh, il agonisait. agonisé Il était moche Enfin, il était... C'était triste Ah, putain, j'ai cru que c'était un monstre Ah, c'est... Là, par contre, c'est le bordel, je vois rien Faut se dire qu'ils peuvent pas arriver derrière nous ah, Ouais, ouais, ouais... Tout va bien Y'a d'avoir des putains de commandes d'annulation! Comment comment on redonne sa vie? Ah oh putain, mais j'ai oublié plein de touches! C'est la panique! C'est la panique! C'est la panique! <rire> ne t'inquiète pas! Et j'en ferai une musique. <rire> euh, non, ne le tue pas! Ouais, tu m'auras pas deux fois! Non mais tu prends Non mais tu, mais voilà, je t'ai aidé mais pas vraiment Ouais si tu m'as aidé, tu m'as aidé t'as mais la panique Eh, ça y est Ça se calme Je suis pas certain Putain de merde, Michel c'est pas vrai, ça fait déjà deux fois bordel Il y a un monstre qui attendait sagement là Ah bon Ouais On t'avait dit de monter les escaliers Putain on t'avait pas dit de les descendre Ouais Mais, mais c'est quoi la touche <rire> Allez, je sais plus comment on redonne sa vie C'est ah rond, c'est rond, c'est ah, rond Putain <rire> vas-y, on va se remettre à Splinter Cell hein. Bah écoute <rire> Ah bien vu, bien vu Il Euh.. Y'a encore des bestioles là Derrière des... toi là. Il y a des chats de la casse D'accord le machin il a Il est resté sur place à un moment il a explosé Waouh. C'est où c'est où ça Derrière nous derrière nous wow. tout, va bien, tout va bien tout va bien tout va bien Non non non me tuez pas me tuez pas Me tuez pas me tuez pas Je suis tellement proche de... T'es où le partenaire T'es où j'suis, j'suis... Il est en train de me frapper là je suis euh, sur le pont Je suis pont ouais je suis là euh, Je suis par terre Voilà Ah putain. non Pff. Dernier point de contrôle c'est où oh, oh non oh. Bon sang, derrière toi oh. c encore, Ah euh... ça m'a énervé là C'est encore Michel putain Putain non mais Michel oh. Et En fait Et le problème c'est que ma vie J'aimerais bien avoir un, un ATH Désolé je suis un peu de mal euh, Je peux pas t'aider J'ai fait le con avec mes armes J'aimerais bien avoir un ATH mais visible en haut à gauche de l'écran tu vois par exemple Ouais Parce que c'est vrai que je fais pas trop attention à ma vie Regarde genre quand je suis comme ça je veux plus ma vie moi T'as puis j'ai du mal à rejouer à, euh, à Dead Space comme on a, quand on a fait une pause Ouais ouais on a fait une longue pause J'ai du mal à avoir des réflexes <rire> <rire> ouais, clair, mais alors là Ouais c'est clair moi aussi tiens il y a encore Michel en bas Non bah tu es moi de toute façon mon plan est terminé le père, ça que va, en J'ai est... pas encore ouvert la porte. On peut ouvrir la porte Bah. Voilà, oh non, bah, c'est ce que je vous disais, les monstres, c'était pas vraiment encore arrivé. <rire> oh putain. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, plus on meurt et plus on a des chances de mourir, en fait. Mais attends, il y a bien un moyen de. Genre en bas, il doit y avoir une espèce de. Bah, il y a un... déjà les bonbonnes là. Ouais. Elles ralentissent quand on tire dessus. Et puis la lumière là. Mais en bas, il doit y avoir un endroit où on peut passer sans être. Activation de la quarantaine. On était pas loin d'y arriver quand même. Bon, lui normalement il a eu mal. Ouais, il était tombé sur la gueule l'autre. Ouais. En fait, ils sont comme dans Splinter Cell, mais c'est eux. Non, <rire> ouais, voilà, c'est eux les infiltrateurs Je suis un infiltrateur. Ouais, non, j'en ferai plus ça. Mais eh, eh, j'arrive pas à comprendre, putain. En fait, je suis obligé de... C'est pas possible J'ai plus de vie Ah mais non, mais si j'appuie pas sur la bonne touche pour me redonner de la vie aussi Moi, c'est rond. Putain... Mais en fait, depuis tout à l'heure, j'appuie sur euh, triangle, en fait. Putain, mais je suis vraiment un casso, ça Non, tu peux pas ouais, dire on ça. Regarde, notre... calme Ah, <rire> c'était gentil, tu m'as défendu alors que je me critiquais. Ouais, mais c'est ça t'arrivait, Moi, j'aime pas ça, d'accord ah t'achats, c'est très gentil T'entends là les mutants là, Ouais les là, regarde là, regarde ses jambes là <rire> T'as la tête Il y en a encore hein Ils Et tombent ouais. sur nous là les enfoirés wow, wow, wow, wow, wow. Ah c'est la... les chiens Ça indique donc qu'on approche euh, plus ou moins de, de la fin ouais, J'espère Activation de la quarantaine euh, J'ai entendu du monde derrière moi mais j'arrive pas à les voir Ah d'accord c'est les chiens Non il y en a un qui tire le poison c'est lui qui court super vite Ah ouais Ah il moins vite là quand on lui tire dessus ah, un deuxième ah ouais, hein En fait c'était le meilleur endroit de se mettre en bas je pense Lui Tu sais ce qui lui reste Bah rien. Hein et moi tu sais ce qui me manque <rire> De la vie. Une blague. Ah. <rire> bah voilà. <rire> Parce que tu m'as dit euh, qu'il bah, qu lui restait plus rien et donc en fait tu as, as un peu fait, as spoilé ma blague. Oh c'était gâché là-bas. Ah non. Bah, en plus c'était une blague pourrie donc t'aurais pu me laisser ça. Mais <rire> c'était pas mon intention. C'était pas mon intention ah, Attention <rire> <rire> C'est bien c'est tiré en fait Et ça, ça... Je suis en panique, je suis en train de tourner, mes yeux suivent droite à gauche. En fait c'est parce qu'il y a un chien là-haut. Ah, le là. Voilà. Et là normalement on est bien. Ça me semble être plutôt calme. On peut remonter tu penses On va tenter ça. Et moi qui croyais qu'on allait faire des tonnes de coupures... Alerte. Ah oui il y a le truc là déclenché. Il faut que tu pirates, oh non j'aime pas les scènes de piratage Oh putain Ne stresse pas, te rate pas putain Eh bah justement je suis en train de stresser, de me rater Il y en a plein qui arrivent Non c'est pas, oh pas vrai, c'est pas vrai <rire> Ah Non, on ne le fera pas on n'a rien à foutre. Putain <rire> mais ça finit jamais ici hein, bordel Parce qu'il est mort J'en charge. Voilà. On a appris à, à être euh, coupé d'internet. <rire> <rire> ah non C'est pas de chance. J'étais bien parti. La putain de vidéo qui part en couille. Je vos mères, bande de fils de. P... C'était Nova. A bientôt, espèce d'en. P... Ouais les amis, c'est toujours H. Ouais les amis, c'est toujours L, mais on a dû se retaper tout le chemin depuis l'épisode dernier à cause de la coupure. <rire> c'est le direct. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Alors n'hésitez pas à. Te... Oula, c'est le direct. <rire> Ce sont des choses qui arrivent. Putain, ça a été chiant. On avait refait 20 minutes là. Enfin, hein euh, 10 minutes peut-être. Ouais, ouais, approximativement, c'est ça. Ouais. Putain 10 minutes de difficulté extrême. Puisqu'on a passé le jeu en mode facile pour tout refaire. Bon, <rire> de toute façon, c'est un peu con parce que du coup, on. On a. Ça a sauvegardé euh, okay. vraiment tardivement, quoi. Et installé des pièges Putain, et des ça m'a énervé. Ça ressemble à. Ah oui d'accord. Si, trouvez... ah, <rire> si vous les trouvez... Ok. <rire> okay bien joué les gars. Vous êtes des pros. Merci, t'as pas besoin de me dire. Non, juste pas tes balles, pas tes balle, t'inquiète. Bon, si juste tes balles, juste t'inquiète. Balle, <rire> ah ah, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. T'as as enlevé la scène de ma mort. Ouais Bien joué, merci C'est grâce au fusil à propulsion Tu m'as sauvé la vie hein. Faut arrêter de les chasser les gens comme toi il y en aura <rire> plus, il y en aura plus hein. <rire> Eh bah ben alors euh, que t'as dit que ton format de tricheur Qu'il y a quelque chose à chercher, à ouvrir quelque part Ah c'est pas là Non, ça aurait été. Ça aurait... Là, moi, moi je l'aurais mis là si j'avais fait le jeu. Ah, il ah est là, là Vas-y, tu peux tirer. Ouais, je change juste d'arme. En fait, il y a ton bras donc je peux pas. <rire> Attends. C'est bon, c'est bon. Oh bah nickel <rire> J'avais reculé, je me suis dit que c'était moi en, en reculant qui avait explosé le truc. Et ici. Il, il doit est là être en face Là-bas, ouais. comme ça <rire> <rire> Je voulais le lever. J'aime bien quand tu lèves des choses. J'aime bien quand tu me lèves. <rire> Allez, arrêtons ça. Tu veux qu'on se lève <rire> Arrêtons ce petit jeu. Ok. Salut tout le monde. <rire> <rire> arrêtons ce petit jeu. Hop, la blague, ça y est, c'est placé. <rire> Oh une recharge un truc de recharge et ta de tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap aussi. tap tap ya gens gens wow. du monde monde Oh, tap il y a tap tap tap tap tap Ouais, mis, euh, wow. <rire> <T 'as rire> mis la... j'ai perdu beaucoup de balles là, mais t'avoir mis la, je commence à le ressentir l'augmentation de cadence là, de tir. Ouais ouais, t'as vu ça se voit. Hein <rire> c'est mieux que toujours le. Ouais, c'est entre deux tirs que c'est, entre deux tirs différents que c'est plus long en fait, c'est tout. Ouais c'est clair, c'est vraiment la cadence qui, qui merde hein, sur la, la grosse le, la grosse arme. D'ailleurs je vais la recharger. Ouais c'était le meilleur moment. Ouais. Il est où là Moi je la ressens pas hein. Moi j'ai pas mis de cadence de tir et ça se voit Oui j'ai mis que sur le propulseur mais C'est déjà bien mais Ouais c'est bon, bon. Eh ben, Moi sur le, sur le cutter plasma ça, ça, ça, ça va il s'en sort le machin Quand t'es Il a explosé bon vie hey il y a un établi là ah où ça juste en bas de l'échelle ah et et et et et et et Re pour la énième fois les gars! Re, ouais, c'est pas comme si avait fait 500 coups. On se met vraiment en colère. de Tu me suis Qu'est-ce <rire> que t'en penses plus Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que de plus de Tu de ce que j'en pense Ah ouais, d'accord. Wow, Aide-moi Aide-moi C'est bon, calme-toi, toi calme toi calme-toi, c'est bon, ils sont ils sont plus là. Ils sont où Ils sont par terre, ils sont morts Non, ils sont pas. encore là <rire> Le mec est devenu fou. Ah putain mais, mais ils m'ont fait paniquer, Je pas f... J'avais pas fait <rire> gaffe qu'ils qu étaient aussi nombreux, je croyais qu'il y en avait qu'un seul. ouais, comme quoi. Alors j'ai bien envie de dire mais ils sont fous mais vous ne me croiriez pas. Oui. Si j'étais pas là, vous seriez vous. Et. Là. Ah oui, c'est une référence, les gens, qui est sorti sur un ancien. Sur un forum de Gamecube, pas un ancien forum. Et d'un mec qui a demandé comment était la PSPI. Il demandait un avis. Vous Si vous marquez Mer il est fou sur internet, M-E-R-I-L-E-T-F-O-U, vous devriez tomber sur le petit délire qui s'est passé, vous verrez, c'est hyper drôle. C'était ah. l'instant culture générale voilà. De l'aime A la prochaine pour l'épisode Et je n'ai pas la barre dynamite de putain. E euh, la la dynabar. Non, je n'ai l'ai pas non plus, t'inquiète. Aucune dynabar dans mon neuf Tant pis. Elle doit être en bas à mon avis. Mais c'est qu'en plus, on va peut... Ah oui Non, attends. Calculons. 15 minutes plus 8 ça fait 23 C'est ça hein Ouais 15 minutes plus 8 23 Je me semble que c'est un bon format sinon après les gens ont peut-être trouvé ça un petit peu trop long donc du coup on va peut-être pouvoir le finir l'épisode le, sur les sens là Tu veux qu'on s'arrête ici bah ben, on s'arrête ici Et eh bah ben, on va s'arrêter là mais attendez parce que du coup euh, J'ai peur que ça te sauvegarde pas non plus ici mais à mon avis, d'ici-là, ça a sauvegardé quand même, hein Ouais, <rire> je pense. Ouais. Je me pose beaucoup trop de questions. Je sais pas. Je te dirai quand t'auras quitté sauvegardé où est-ce qu'on en est. Ok. Bon, on testera ça, Eh hein. <rire> bah, ben, ma foi, c'était tout pour aujourd'hui. Et donc, du coup, bah voilà, c'était Dead Space 3. Et donc, je te laisse dire le mot de la fin, mon ami H. Eh bien, pantoufle. Eh bah, ben, pantoufle et je me mets une claque dans la gueule